Tu accroches tes étagères à la à fixe, tu fais des ourlets à la graffeuse et tu n'es même pas capable de monter une table basse suédoise. La nouvelle génération est bien mieux armée que toi. Elle s'initie au métier manuel, à l'outil en main. Alors ici, à l'outil en main, il y a des enfants entre 9 et 14 ans viennent toutes les semaines, pendant deux ans, être initiés à une variété de métiers manuels. Parce que c'est des parents désespérés qui ont dit qu'il euh, faut leur apprendre à faire des trucs. Le concept même de l'outil en main est né à Troyes. Une dame qui s'occupait de la sauvegarde du patrimoine troyen, Marie-Pascale Ragnaud, elle a émis l'idée euh, de créer une forme d'école d'apprentissage. Le moteur donc, de, de cette action, ça a été la, la, la transmission du savoir des anciens aux plus jeunes. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 enfants qui, tous les mercredis, son outil en main Se coupe sur, le doigt. Tout non, le je... sur tout le territoire français. <rire> ah. Donc, Est-ce que, est que le concept existe parce que les enfants d'aujourd'hui sont moins dégourdis Disons que les, les, les choses ont évolué, la transmission euh, de ces savoir-faire ne se fait plus comme avant euh, où l'enfant allait dans l'atelier du père, euh, etc. Ah, c'est un choix de temps aussi, j'imagine, parce que les enfants, euh, aujourd'hui, ils ont tous ces outils numériques qu'il n'y avait pas avant. Et... On est content finalement que les enfants viennent dans vos ateliers. Pendant ce temps-là, ils sont un peu moins sur leur tablette, sur leur, euh, sur leur console de jeu. Et ça leur plaît et Les enfants Oui. Ah, ça, c'est incontestable. Hein. Les parents, bon, euh, ils ont les enfants qui ne sont pas là. Mais hein. Les parents nous demandent, <rire> nous demandent ils, ils aimeraient des fois être à la place des enfants, Et est-ce qu'eux aussi transmettent aux artisans retraités qui les initient des savoirs Est-ce qu'il y a des ateliers inversés Tapage de texto rapide pour ne pas être dans le cliché Certainement que là, ils pourraient monter un atelier, effectivement, pour inverser les rôles. Ce qui est intéressant, c'est l'échange et le partage. Nous allons fabriquer une petite croix de Saint-André. Mais très bien Serge, je suis prête. Il nous faut deux pièces de bois qui viennent s'emboîter à mi-bois l'une sur l'autre. Un assemblage à mi-bois Voilà. On va en dire tant Serge. Donc je vais vous montrer comment on trace. On vient se mettre à 4 cm au bord et on vient tracer ici en tenant le crayon légèrement incliné. Donc en menuiserie, même comme on tient son crayon, c'est important. Voilà, c'est important. Punaise. Donc vous, voilà. vous êtes menuisier en retraite Tout à fait. Alors pourquoi avoir choisi de, de venir transmettre et initier des jeunes ici à votre métier plutôt que d'aller sur la, la Costa Brava Non, disons que je suis issu d'une formation de compagnonnage et quand on rentre chez les compagnons, on signe un engagement de faire passer son savoir. Donc là, je vais vous laisser reporter le trait pour avoir un trait précis. On passe qu'une seule fois. Oui, pour pas. Parce à chaque fois que vous passez, vous augmentez l'épaisseur du trait. Je suis désolée, <rire> je craque sous la pression. Là, vous pouvez gagner du temps. Qu'est-ce que je dis au bout moment euh... Voilà. C'est ce qu'on fait. Initier des enfants qui ne connaissent rien au métier. Euh... C'est pas hein, le pire chantier du monde. Nous, ils nous apportent de la jeunesse et nous, on peut dire qu'on leur apporte de la sagesse. <rire> Donc là, on est d'accord que ce qu'on est en train de faire. Ça se fait plus comme ça euh, aujourd'hui. Non, ça se fait beaucoup avec des machines. Euh... Un léger juste pour fendre le bois. Top, c'est bon. Dans votre temps de retraite, vous formez des enfants à la menuiserie On ne les forme pas, on veut découvrir. découvrir. Un... Voilà. Est-ce que vous êtes en train de couler votre profession, Serge Non, pas. Ah, S'ils veulent faire une fenêtre, un meuble et tout ça, après ça, ça rentre. Il faut quand même de l'outillage. Sinon, on peut toujours tout faire à la main, mais après c'est une question de temps. Je vois le temps qu'il m'aurait fa fallu pour fabriquer voilà. cette croix toute seule. Je pense que la menuiserie euh, professionnelle a encore de beaux jours devant elle. Ah Tout à fait. Je suis quand même fier. Hein <rire>